Bonjour, aujourd'hui on va travailler les obliques. Donc les obliques, on aura 5 exercices différents. Le premier exercice d'oblique, on va toucher ses chevilles. Je suis allongé sur le dos, les jambes pliées et les mains vont toucher une après l'autre. Cheville, malléole extérieure. Cheville, cheville et pas. Je suis menton-poitrine et je travaille en même temps beaucoup dans cet exercice, les trapèzes. Après, j'en fais donc une série de 20. Je mets ma main derrière la tête et je vais chercher bien genou extérieur. Là, je soupèse un petit peu ma tête pour alléger euh, les trapèzes, justement, qui sont un peu fatigués. Mais je vais bien chercher, grâce à l'oblique, le genou extérieur à chaque fois. Je vais repartir après une série de 20 sur les chevilles d'abord les chevilles et après on changera de côté, on passera de l'autre côté et l'autre donc toujours je sous un petit peu la tête pour alléger mes trapèzes et je repars sur mon genou extérieur, encore une série de 20 avant de repartir sur une dernière série de chevilles, donc ça fait cheville un côté, cheville l'autre côté et encore cheville et ça toute cette grosse série je la ferai deux fois. Merci, Merci.